Bonjour, euh, je me présente aujourd'hui de la maternité Jeanne de Flandre. Je m'appelle Marie, ça fait sept ans que je travaille dans le service. Et le thème qu'on va aborder aujourd'hui, c'est la valise du bébé et les soins du bébé. Donc, euh, je suis là pour répondre à toutes vos questions en ce qui concerne le matériel à ramener à la maternité, le bain du bébé, le soin de cordon. Voilà, donc euh, je vais commencer déjà par vous parler de, des pyjamas du bébé, des petits bodys à ramener. Donc, euh, un bébé, euh, on parle d'un bébé à terme qui pèse 3,3 kg à peu près. Donc, les mamans hésitent souvent sur la taille à choisir pour les pyjamas et bodys de leur bébé. Donc, je vous présente un petit body. Voilà. Privilégiez la taille naissance, mais pas trop non plus. Privilégiez plutôt le 1 mois. Euh, au niveau des quantités, je dirais deux pyjamas par jour et 2 bodys puisque juste après la naissance, le bébé a, peut régurgiter un petit peu de lait, de liquide amniotique, donc peut parfois mouiller son pyjama et son body. Donc c'est bien d'avoir un vêtement sec pour éviter que le bébé se refroidisse. Euh, c'est important, parce que lorsque le bébé naît, il perd énormément de température, donc de limiter les pertes de chaleur, d'avoir de ce fait un petit bonnet à mettre sur la tête de son bébé, et des petits chaussons. Au niveau de, de la matière, je conseillerais le lainage, parce que tout ce qui est les nages va permettre vraiment de bien chauffer l'enfant, bien vérifier au niveau des compositions des vêtements. Euh, certains paraissent en laine, mais euh, sont composés parfois que de 20% de laine, et, et, et vont de, de ce fait moins chauffer l'enfant. En, pour les mamans qui accouchent là en hiver, euh, combien de couches on met Un body, un pyjama, une turbulette, un bonnet Combien de couches de vêtements alors, lorsque l'enfant va naître, il va être en peau à peau sur sa maman et lorsqu'il arrive dans la chambre avec sa maman en maternité, on va le couvrir d'un body à manches longues, euh, privilégier les bodys qui s'ouvrent sur l'avant, comme celui-ci, voilà ce qu'on appelle en portefeuille. Pourquoi euh, Parce que quand c'est un premier bébé, parfois on n'ose pas euh, passer par la tête, ça fait peur pour certains parents de manipuler la tête, donc c'est vrai que c'est très pratique pour pouvoir voir le cordon et pour fermer la courge, un petit body portefeuille. Donc un body. Au-dessus, un... on conseillera de mettre un petit pyjama comme ceci. Donc euh, bi... quand même des pyjamas assez épais pour euh, cette période. Et par-dessus, une petite brassière en laine. Donc euh, un petit gilet portefeuille, Je n'en n'est pas là, mais un petit gilet portefeuille. Évitez tout ce qui est sweat à capuche. Parce que la capuche, au niveau des recommandations du couchage, l'enfant, il pourrait tourner sa tête à gauche et à droite et être un petit peu gêné ou avoir la capuche sur le, sur le bout du nez. Ce n'est pas recommandé, donc évitez tout ce qui est capuche. Et une turbulette La turbulette au-dessus, je vous la montre. Ici, nous avons, alors, on va parler du coup des tailles au niveau des turbulettes. Ici, nous avons une turbulette en laine. Voilà, euh, petite, un taille naissance pour un nouveau-né. Alors, euh, sur la valise de maternité, plusieurs tailles existent pour les turbulettes. On parle de turbulette naissance ou 0,6 mois. Attention, sur les tailles 0,6 mois, parfois, euh, on va dire que c'est grand au niveau de, des aisselles. Donc, parfois, c'est important d'ajuster avec un petit, point de, un, petit, un petit point en dessous des bras pour éviter que la turbulette, comme avec la capuche, remonte au niveau du menton ou de la bouche euh, du bébé. Donc, oui. bien ajusté au niveau de la taille, pardon on a une question d'Alexandre, c'est quoi la durée moyenne dans séjour à l'hôpital pour la maman quand il n'y a pas de complications Alors lorsque c'est un deuxième bébé ou troisième bébé, c'est 48 heures si on sort en précoce, mais si 3, 2, voilà, 48 heures, 3 jours ou 4 jours si vraiment le bébé ou la maman a besoin de plus de surveillance. Lors d'une césarienne, on est entre 3 et 5 jours. Euh, après euh, l'accouchement, quand est-ce que le bébé pourra avoir son bain, son premier bain Alors, Lorsque le bébé naît, né, c'est un, euh, un chamboulement pour le bébé. De ce fait, il, comme je vous ai dit tout à l'heure, il perd énormément de température. Il a ce qu'on appelle un petit vernix sur la peau qui va le protéger. Donc on limite, on laisse ce vernix protéger l'enfant pendant au moins 24 heures. Donc pendant 24 heures, on ne va pas baigner l'enfant. Il sera baigné dans la chambre de maternité avec sa maman, son papa, accompagné d'une auxiliaire si d'une auxiliaire de puriculture, si les parents sont novices au niveau du bain. Selon l'heure de naissance de l'enfant, donc j'ai dit au moins 24 heures, à la maternité Jeanne de Flandre, les bains sont faits euh, principalement le matin. Donc si l'enfant est né à 18 heures, par exemple, il n'aura pas son bain le lendemain matin, mais le surlendemain matin. Par contre, un enfant qui est né dans la nuit à 4 heures du matin aura son bain le lendemain matin. Quels produits on utilise ici à Jeanne de Flandre et quels produits doivent utiliser les mamans à la maison Qu'est-ce que vous conseillez Donc lorsque, euh, lorsque vous allez arriver dans la chambre de maternité, euh, vous aurez un paquet de couches taille 1. Alors au niveau des couches, c'est les tailles préconisées pour un enfant à terme, au-delà de 2,5 kg, donc c'est la taille 1. Il y aura un petit savon, euh, voilà, comme celui-ci, euh, qui va être distribué, euh, qui est utile pour la toilette intime de la maman comme pour les soins du bébé. On limite un maximum les produits sur le, la peau du bébé. Donc éviter tout ce qui est parfum bébé, euh, lingette, parce que ça peut être des produits qui, sont, qui peuvent être allergisants pour l'enfant. Donc on essaye, on propose aux parents de, de produits vraiment avec peu d'ingrédients rajoutés, pourquoi pas éco-certifiés, mais vraiment euh, le plus neutre possible. Donc dans ce qui est savon bébé avec un pH neutre, voilà, tout ça ressemble vraiment au savon euh, d'hygiène intime à peu près les, les compositions. Euh, on peut utiliser également euh, du liniment oléocalcaire. Donc, euh, le liniment oléocalcaire, euh, c'est aux parents de, de fournir. Au niveau de l'utilisation, ça se passe sur les fesses de son bébé sans rinçage. Euh, il y a une petite, un petit film protecteur d'huile d'olive qui reste sur le siège de l'enfant. Alors, l'utilisation, c'est 2, euh, 3, 4 euh, fois par jour. Une fois à l'eau et au savon. Le reste du temps, si on n'a qu'un petit pipi, privilégier l'eau claire. Et puis, de temps en temps, le liniment ou le calcaire. Mais évitez de faire chaque change de votre bébé à l'eau et au savon, ce qui pourrait assécher un petit peu les, les muqueuses de l'enfant. Justement, si mon enfant a, des, a les fesses rouges, euh, ou alors même des petits boutons sur la peau, comme ça arrive avec les... les... Les tout-petits, est-ce que je dois mettre une crème Qu'est-ce que je peux mettre Alors, il faut éviter vraiment un maximum les crèmes hydratantes. Ce n'est pas spécial. On ne conseille pas, en tout cas, euh, on peut utiliser le liniment. Les mamans qui peuvent également utiliser leur lait maternel pour mettre sur la peau, pour faire les soins de, de, de Dieu des bébés. pardon. Mais euh, que ce soit euh, pour une hydratation, beaucoup de bébés à terme des un petit peu peuvent perdre un petit peu la peau au niveau des mains, des pieds, ce qui inquiète souvent les parents. Et ils ont besoin, ils s'inquiètent pour leur enfant et ont envie d'hydrater la peau. Voilà, petit, petit soin au liniment, mais éviter vraiment les crèmes hydratantes pour les enfants. Rester au plus naturel possible. Et comment je fais par exemple pour enlever les croûtes de lait qui se forment très souvent chez les bébés ben, les, les croûtes de lait... Euh, en fait, on n'en a pas beaucoup à la maternité parce qu'ils ne les ont pas encore. Mais sinon, euh, c'est eau et savon et on laisse naturellement, on évite de gratter. Euh, on laisse faire naturellement la, la nature. Ça va partir au fur et à mesure des semaines. Il faut éviter de gratter. Euh, combien de fois par jour je dois prendre maintenant la température de mon bébé Alors, comme je disais euh, au début du live, le bébé perd beaucoup de a du mal à réguler sa température dans les premières heures de vie. De ce fait, à la maternité, on contrôle deux à trois fois par jour la température du bébé. Mais lorsque vous rentrez à la maison, il n'y a plus besoin de contrôler la température de façon systématique. Alors au niveau des thermomètres, je vais vous présenter un petit thermomètre alors, rectal, digital, qu'on appelle numérique. Alors ici, à la maternité, on a tendance à prendre la température en axillaire, c'est-à-dire sous le bras. Et on rajoute au chiffre affiché 0,5 points. Et on peut utiliser aussi euh, ce petit thermomètre pour euh, prendre la température dans les fesses de son bébé. Et on ne rajoute pas les 0,5 points. Je vous montre celui-là pour, euh, pour vous dire que c'est moins conseillé pour les nouveaux-nés d'utiliser thermo les thermomètres tympaniques ou frontaux, laser, etc. Ce n'est pas toujours fiable. Donc le mieux dans votre valise de maternité, c'est de ramener un petit thermomètre comme ceci. Parfois, ils sont même souples au bout. Voilà. Alors, vous pouvez aussi également euh, prendre un thermomètre de bain. Vous aurez euh, un petit carnet de bord qui va suivre votre bébé comme celui-ci. Il y aura le prénom de votre bébé. Un petit tableau voilà, par jour. Là, c'est mon deuxième jour qui explique le rythme du bébé. Et celui, ce petit carnet de bord sera rempli par vous-même et par les équipes lorsqu'ils passent euh, vous rendre visite dans la chambre. Donc, pour remplir ce carnet, c'est important d'avoir un petit stylo. C'est vrai que on n'y pense pas toujours. Donc, un petit stylo. Une petite veilleuse aussi, parfois, pour avoir une lumière plutôt tamisée la nuit. C'est vrai que c'est très, très pratique d'avoir un petit stylo. Après, pour vous, les mamans ou les futures mamans, des tenues vraiment adaptées. Bien sûr, au niveau des règles sanitaires d'hygiène, il y aura une blouse qui vous sera prêtée pour le, le, le bloc, la salle d'accouchement. Mais lorsque vous êtes ici, euh, vous pouvez mettre vos tenues du domicile qui seront dans votre valise. Donc un peu sportwear, que vous soyez à l'aise. Euh, pyjama, euh, des petites pantoufles, claquettes, que vous... voilà, des vêtements dans lesquels vous êtes bien. Vêtements ou. Allaitement ou non, vêtements d'allaitement ou. Euh, voilà, quelque chose dans lesquels vous sentez que vous êtes à l'aise. Euh, chemise ouverte. Il y a eu déjà un live sur le pot à peau des. Donc. Euh... Des vêtements où vous pouvez mettre votre enfant en peau à peau, voilà. Euh, est-ce que justement, est-ce que je dois prévoir des vêtements spécifiques pour l'allaitement Pas particulièrement, vraiment des vêtements, la... des vêtements euh, dans lesquels vous êtes à l'aise. Comme je disais, chemise ou peut-être euh, un t-shirt euh, très large pour pouvoir remonter. Parfois les chemises... Euh, permettre de découvrir la poitrine totalement, mais certaines mamans ne souhaitent pas être découvertes totalement, donc préfèrent un t-shirt. Par contre, ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas prendre des chemises de nuit longues en dessous du genou, parce que là, par contre, du coup, c'est un peu plus complexe, il faut lever et tout. Euh, et comment je peux faire pour moucher mon bébé, parce que c'est aussi un soin de moucher son bébé Alors, euh, physiologiquement, l'enfant, il va avaler ses sécrétions, donc on limite un maximum également. Les, on ne mouche pas le bébé systématiquement, à part si on a un bébé qui est vraiment encombré, qui a des sérosités dans le nez. Donc, si vous êtes amené à devoir euh, nettoyer le nez de votre bébé à la maternité, l'équipe soignante, bien sûr, va vous accompagner, vous montrer. À la maternité, on n'utilise pas tout ce qu'on qu appelle mouche bébé. On va plutôt privilégier le nettoyage au sérum physiologique. Donc, c'est des petites pipettes comme ça. Voilà, une petite pipette comme ça, qu'on envoie dans le nez de son bébé. Voilà, c'est un geste qui peut parfois euh, être un petit peu euh, craint par euh, les parents. Mais ne vous inquiétez pas, si à un moment du séjour, votre bébé doit avoir un petit soin donné, on vous le montrera, bien sûr. Euh, J'ai envie d'allaiter, mais je n'en suis pas sûre. Est-ce que je dois prévoir des biberons dans la valise euh, du bébé pour, euh, pour la maternité Alors, euh, si de toute façon, euh, toute l'équipe va vous guider. Si votre projet n'est pas euh, certain, allaitement, non-allaitement, ne vous inquiétez pas. La maternité, euh, tous les biberons sont fournis. Il euh, y a des biberons qui sont tout préparés avec des tétines dessus. Euh, ne pas ramener euh, son lait de la maison, puisqu'on donne le lait de la maternité. Et après, on vous conseillera euh, qu'elle l'ait acheté selon votre bébé, etc. Par contre, si vous ne souhaitez pas allaiter et que vous avez déjà des biberons à la maison, euh, ça peut être intéressant de ramener votre biberon dans la valise parce que par, parfois les parents préfèrent essayer leur biberon pour voir si ça convient bien à l'enfant avant de rentrer à la maison. Il y a des tétines spécifiques, des biberons spécifiques pour les nouveau-nés euh, On n'a pas de, de marque spécialement à conseiller, euh, mais chaque bébé est différent. Et du coup, de ce fait, c'est vrai que d'avoir le biberon ici, parfois le bébé repousse la tétine, ne sait pas bien prendre cette tétine-là. Et du coup, le papa, il peut aller changer de biberon, faire deux, trois essais avant le retour à la maison, ce qui permet de limiter un petit peu le stress. Il y a une question de Manon qui demande, est-ce qu'on prête les si on, parce qu'elle n'est pas certaine à 100% du projet d'allaitement Comment ça se passe Alors, en tout cas, bien sûr, on dépanne. Il n'y a pas besoin de ramener un tirelet dans, dans sa valise de maternité. Euh, on peut, euh, une maman peut se procurer un tirelet assez vite. Voilà, On s'occupe de ça ici. Soit on dépanne d'ici, soit euh, des organismes viennent dépanner des tirelets. Euh, voilà, ne pas prévoir son tirelet dans la valise de maternité. De plus, euh, ici, on utilise des tirelets qui sont euh, hospitaliers, qui ne correspondent pas toujours au tirelet euh, tire du commerce. Et après, les mamans, parfois, euh, bon, parfois, si elles ont des questions qu'elles veulent montrer, pourquoi pas, je veux dire, euh, bon leur semble. Euh, euh, au niveau du cordon umbilical, comment je fais pour le nettoyer Comment ça se passe Alors, le cordon ombilical, il est nettoyé tous les jours par euh, les équipes soignantes. Au début, on accompagne les parents pour leur montrer. Et puis après, on essaie de... Voilà, les parents se débrouillent tout seuls une fois par jour, eau et savon. Donc euh, on n'utilise pas de produit euh, non plus sur le cordon du bébé. Donc il est nettoyé pendant le bain parce que le bain n'est pas fait tous les jours. Ça, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure. C'est plutôt un jour sur deux. Et il est fait euh, quand euh, on est sûr que le bébé n'est pas froid, quand le poids du bébé le permet, et ça, ça va être les équipes soignantes qui vont décider. Donc le cordon, je dirais, c'est une fois par jour, à l'eau au savon, à part si on peut avoir des petites traces de sang, voilà, des petits suintements. Dans ces cas-là, on conseillera aux parents de le refaire une deuxième fois. Et il tombe au bout de, au bout de combien de temps Combien de temps il faut le laver alors ben, On dit 5 à 12 jours pour la, que le cordon tombe. Par contre, après, une fois que le cordon est tombé, il y a encore une petite qui reste au niveau du nombril et qu'on continue quand même à nettoyer de façon journalière, à l'eau et au savon. Euh, on a parlé du sommeil pour le bébé, est-ce qu'en plus de la turbulette, on doit prévoir euh, euh, des couvertures, un, euh, un, euh, un petit coussin, etc. Comment ça se passe du linge de lit Alors au niveau des recommandations euh, nationales, c'est vraiment la turbulette, éviter tout ce qui est cale tête plan incliné, tour de lit... Euh, ne pas mettre non plus de doudou dans le lit. En fait, c'est des choses qui pourraient euh, tomber, se décrocher et venir se poser sur le visage du bébé. Voilà, ce qui pourrait être euh, dangereux pour lui. Donc vraiment, pour le couchage de votre bébé, c'est body, pyjama, petite brassière en laine ou cache-coeur, euh, voilà, de ce type. On couvre bien les pieds des bébés une euh, avec euh, chaussettes, petits chaussons, une petite gigoteuse. Les bébés, je ne vais pas préciser, ont souvent les extrémités froides. Et beaucoup de, de parents euh, se demandent s'il faut mettre des moufles à un bébé. Euh, nous le déconseillons euh, parce que le bébé, c'est le seul moyen qui, voilà, par lequel il peut mettre les mains à la, en fait, mains à la bouche, l'enfant. Il va chercher à manger en têtant un petit peu son pouce, sa main. Lorsque l'enfant a des moufles, du coup, il ne reconnaît pas. Euh, voilà, il, a, il, a pas de, il ne reconnaît pas. Et s'il a les mains froides, est-ce que je dois m'inquiéter, prendre sa température alors, lorsque le bébé a les mains froides, c'est physiologique les premières semaines. Donc, nous recommandons aux parents de mettre leurs mains sur le thorax de leur bébé. Et là, souvent, ils voient que la température générale de l'enfant est très bonne. Mais les mains et parfois les pieds restent souvent froids euh, les premiers jours. On parlait des mains, euh, en terme, euh, souvent le bébé il a des petits ongles. Est-ce que je dois les couper, les ongles, et comment Alors, au niveau des petits ongles de mains et de pieds, S euh, il faut éviter de les couper les 3-4 premières semaines, euh, plutôt les limer, parce que les, les ongles sortent bien sûr du liquide amniotique et du coup sont très mous. Donc il faut plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour qu'ils se rigidifient. Du coup, ce sera plus facile, au-delà de 3 semaines, 1 mois, de venir les, les couper. Sinon, bien sûr, s'ils sont très longs, demandez conseil à euh, un professionnel de la maternité. On peut les limer un petit peu Les limer, avec, il existe des limes bébés. Ou euh, délicatement mais vraiment euh, comme c'est très mou il faut rester prudent pour ne pas blesser les doigts de l'enfant. On parlait des vêtements chauds pour les, pour les femmes là, qui vont accoucher là, cet hiver, euh, est-ce que après plusieurs jours je peux quand même sortir avec mon bébé en poussette, aller me balader dehors même s'il fait assez froid dehors et qu'est-ce que je dois faire pour le protéger du froid Tout à fait, euh, vous pouvez euh, balader, vous balader avec votre bébé, l'enfant doit être bien couvert alors attention bien couvert s'il est dans une poussette après, lorsqu'il est en portage, il y a moins de couches puisque la maman chauffe son bébé. Mais on reste sur un body, un pyjama ou une tenue, plus un gilet, un manteau. Et c'est surtout attention au moment des transferts, c'est-à-dire dans la voiture, quand on rentre dans un magasin, où la température remonte, de ne toujours découvrir son bébé. Parce que l'enfant il a tendance à surchauffer lorsqu'on est dans la voiture. Euh, au bout de quelques minutes, on va ouvrir notre blouson parce que le chauffage se met bien en route. Et c'est pareil, pensez à bien découvrir son bébé, enlever le bonnet, l'écharpe, etc. On, on parlait de température du bébé. Euh, euh, à partir de quand j'en inquiétais justement euh, s'il a de la fièvre ou si la température est un peu basse Alors, la température d'un nouveau-né, c'est entre 36,5 et 37,5. En dessous de 36,5, il a un peu froid et au-dessus de 37,5, il a un peu chaud il fait de la fièvre au-delà de 38. Voilà, pour les nouveaux-nés, on préconise, à un nouveau-né qui, qui fait de la température à domicile, de se rendre aux urgences. Le fait de faire de la température chez un bébé peut provoquer une déshydratation, donc il faut vraiment être très très prudent à ce niveau-là. Donc c'est les recommandations qu'on donne ici. Et lorsque le bébé a froid, eh ben, ce qu'on pré ce qu préconise, c'est le pot à pot. Donc on découvre le bébé en couche et on vient le poser sur le torse de sa maman ou de son papa, pour réchauffer le bébé avec une petite couverture. Donc là, la couverture est autorisée lorsqu'un enfant est en peau à peau, en position de peau à peau, sécure, un petit bonnet sur la tête et une couverture. Ça peut être intéressant d'avoir une petite couverture pour les moments de peau à peau et non dans le berceau. Une fois que la maman est rentrée à la maison, on la rassure, euh, il va y avoir un suivi, elle n'est pas toute seule, il y, y a des gens pour l'aider, c'est ça Tout à fait, lors, lors de la sortie de la maternité, euh, il y a un petit entretien avec les auxiliaires, la puricultrice de la maternité, et tous les relais vous sont bien sûr euh, communiqués, euh, qui vous pouvez appeler, quel service appeler, des numéros de téléphone, Voilà. vous ne sortez pas euh, à quelle fréquence vous devez consulter un médecin, à quelle fréquence vous devez voir euh, une puricultrice ou une sage-femme, ça, ça vous est expliqué bien sûr le jour de la sortie de la maternité, que ce soit le deuxième, le troisième, le quatrième ou après. D'autres conseils en général pour les mamans, à part finalement de se faire un peu confiance aussi C'est exactement ce que j'allais dire. Faites-vous confiance, euh, Voilà. Euh, évitez de trop matérialiser cette naissance, finalement, malgré le thème du jour. Euh, vraiment, c'est vous faire confiance, profitez de ce magnifique moment qui est... Euh, la naissance d'un enfant et la maternité. Et voilà, et vraiment, s'il manque quelque chose dans cette valise de maternité, on saura vous, vous épauler, vous conseiller euh, pour corriger ça, mais il n'y a aucun souci, tout va bien se passer. On peut terminer là, je te laisse conclure. Et ben, bonne journée à tous, merci beaucoup d'avoir participé à ce live. À bientôt à la maternité Jeanne de Flandre.